Bonjour, aujourd'hui un tutoriel pour jouer Un homme debout de Claudio Capéo. Alors première chose à faire, allez dans l'interface de réglage et régler la transposition sur "-4". Comme ça vous allez retrouver la chanson dans la tonalité de la vidéo originale sur YouTube. Voilà, maintenant c'est facile. Un homme debout utilise 4 accords. Orange, violet, jaune et bleu. en trois temps type valse musette où chaque accord est répété deux fois. Allez, c'est parti Je me porte, ne me jetez pas la faute Ne me fermez pas la porte Mais Je vis de jour en jour, de squat en squat, un troubadour Si je chante, c'est bon pour mon regard, ne serait-ce qu'un petit bonjour Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout blessé, J'apprécie un petit regard, un petit sourire, peu près le temps Oh, mm -hmm. no.